Bonsoir pour ceux chez qui il, est déjà, il fait déjà nuit, c'est le maître Dodi du Bénin, je suis au plus 329, 53, 24, 94, 25, mon seul et unique numéro comme vous le savez déjà, comme on le dit il y a trois jours, c'est pour dire qu'il y a longtemps que je ne... Je ne peux jamais passer devant les caméras pour vous donner les astuces que je vous donne très souvent ou pour vous faire les démonstrations de tout ce qui touche à la spiritualité. Et si cela se passe ainsi, c'est parce que je suis victime de piratage et d'abus, je vais dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je fais les vidéos, qui les utilisent, mais à de mauvaises fins. Ils les utilisent pour anarker les gens, et c'est très souvent nos disciples, ceux qui ne veulent pas être dossiers d'apprendre les choses jusqu'à la fin, et c'est un jeune. Et cette situation est très déplorable parce que ça détruit l'image de notre cher pays, le Bénin, qui est le siège, la base même du Vaudon. Parce que le Bénin, tout le monde sait que peu importe le problème que vous avez qui touche à la spiritualité, au Bénin, vous aurez satisfaction. Et c'est ainsi. Et c'est pour cela que notre président et tout son staff avec le ministre de la Culture, ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir finir avec euh, ces, ces brigands qui vous font des misères et qui nous créent du tort à nous aussi les têtes couronnées. Donc, euh, beaucoup de personnes m'ont demandé de... Reprendre les vidéos, parce que c'est cela qui leur permet de pouvoir convaincre leurs amis qui sont dans le besoin. Et j'ai compris c'est pour cela que je me permets de faire encore cette vidéo. Et je crois que très bientôt, parce que vu les réformes qu'ils sont en train de faire pour finir avec euh, ces Alpha, je ferai maintenant des vidéos pour vous démontrer tout ce que vous voulez. Parce que je sais que vous êtes vraiment dans le besoin. Mais il faut que vous voyez quelque chose de concret. Donc, c'est pour cela que je suis là. Donc, pour tous ceux qui me demandent, et, mais Dodi, est-ce que c'est seulement les rituels d'argent que vous faites Parce que nous, nous avons tel problème je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, mes affaires ne prospèrent pas. Tout ce qui touche à la spiritualité, votre papa, votre grand-mère, Banabé, Dodi, j'ai toutes ces situations-là, vous comprenez. Et je suis au plus de 129 53, 94, 25, comme vous pouvez le voir. Si nous prenons toutes ces précautions, c'est à cause de ces brillants là Mais malgré cela, ils continuent toujours de sévir. Donc, regardez ce petit Chiaotia avec ses enfants qu'elle a dans ses bras. Pour toutes les femmes qui ont des difficultés pour concevoir des enfants qui veulent que leur ménage soit solide, sur de bonne base contactez-moi et vous aurez satisfaction. Pour ceux qui ont des problèmes amoureux, ceux qui aiment quelqu'un ou bien qui, à cause de, de la méchanceté des personnes, ne peuvent pas être en couple, être en paix, contactez-moi, vous aurez satisfaction. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, parce que l'argent ne fait pas tout dans le monde. Si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien, si vous avez l'argent, vous n'avez pas une famille, vous n'avez rien. Donc peu importe le problème que vous avez, s'il si est spirituel, contactez-moi, même si c'est pour prendre des conseils. Si vous trouvez que je suis ça, vous voulez des conseils, d'avenir, posez-moi toutes les questions. Je suis le grand maître du Bénin, vous le savez. Je suis au plus de 229, 53, 24, 94, 25. Et comme je vous l'ai promis, je vous ai expliqué comment les choses se passent. Tenez-vous tranquille, je vous ferai une démonstration du portefeuille magique aussi. Ce portefeuille qui crée beaucoup de polémiques, parce que c'est par là que les gens vous en très souvent. Sinon, les autres choses, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Alors, cette guerre-là, c'est vous qui allez nous aider à la gagner. Tous seul nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que notre président, avec tout son staff, ils sont à pied d'œuvre pour arrêter tous ces brigands, mais, vous devez nous aider. Et en quoi consiste votre aide? Peu importe la personne qui vous contacte. Demandez-lui qui se présente comme à être un maître marabout, un spiritualiste. Mais demandez-lui sa pièce d'identité. Demandez-lui des informations qui prouvent que c'est lui. Parce que sans ces informations-là, vous voulez vous apprendre à qui? Mais personne. Personne. Si la personne vous demande, parce que tout le monde ne peut pas venir dans nos temples. Il y en a qui sont proches qui viennent. Mais ceux qui sont à l'extérieur, qui ont besoin, qu'on les aide. Et ils rencontrent toutes ces difficultés-là à cause du cerf brillant. Mais ils donc et confiance. Et c'est pour pouvoir redorer notre blason. Parce que le Bénin, c'est quand même la base du Vaudon. C'est ça, pas patrie, je dirais, c'est sa mais sans c'est au Bénin. Tout le monde le sait. Donc... N'ayez pas peur, mais demandez toujours les, la vraie identité des gens, ça va vous aider et ça va nous aider à pouvoir finir avec ça parce que nous sommes tous dans le besoin de régler nos problèmes spirituels. Très bien, comme je vous l'ai promis, je vous ferai une démonstration du portefeuille magique qui produit de l'argent. Et je sais que ce problème-là cause vraiment polémique parce que d'autres disent. Que ces portefeuilles-là ont des doubles poches. Ou bien que quand tu les as, tu as des problèmes avec ta famille, tes enfants, tout ça. Je tiens à vous rappeler que tout cela, c'est faux. Parce que ce portefeuille, c'est vrai qu'il est de couleur rouge. Mais c'est un portefeuille blanc. Et quand je dis qu'il est blanc, c'est que ce portefeuille n'a aucune conséquence sur vous, vos enfants, personne. Aucune conséquence sur personne. Vous me suivez très bien. C'est un portefeuille qui est conçu avec des ingrédients naturels et des feuilles de brousse. Et les génies reconnaissent cette enveloppe-là et viennent y poser de l'argent. Parce que quand on dit que le portefeuille produit de l'argent, ce n'est pas qu'une poche faite en couture. Ce sont les taillers qui coûtent ça avant de nous le donner pour que nous fassions les rituels. Comment ceci peut produire de l'argent Mais tenez-vous tranquille, je produis de l'argent et je vais vous l'expliquer. Alors, après avoir conçu le portefeuille, les couturiers, ils nous le donnent pour le compte de celui qui veut être en possession de ce portefeuille-là. Nous, nous faisons les rituels que nous devons faire. Et après cela, les génies maintenant vont dans l'invisibilité, dans ces différents points. Les points, les gens regroupent le de l'argent, prennent cet argent-là. C'est pourquoi il y a des faillites, vous constatez, dans les banques, et il y a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais l'argent, une personne ne peut pas la garder pour elle seule. Nous en avons tous besoin pour pouvoir vivre dans ce monde-là. C'est pour cela que nous aidons ceux qui sont désireux, mais qui ont déjà un travail, des gens conscients, parce qu'il ne faudrait pas que cet argent-là l'utilise à de mauvaises fins. Donc, voilà. Suivez très bien ce portefeuille. Est-ce qu'il a des doubles poches Je ne pense pas. Je ne suis pas. Très voyant, mais le dernier des aveugles aussi, c'est que ce portefeuille là, c'est un portefeuille dans lequel il n'y a pas de, de poche, il n'y a rien. Et c'est devant vous que ce portefeuille va produire 1 500 000 francs. Suivez très bien. Et je ne pense pas que si ce portefeuille est capable de produire 1 500 000, quelqu'un pourra voir cet agent là déjà dedans. Mais suivez et vous allez voir la magie s'opérer. Je suis le grand d'Ori du Bénin, je suis au plus des neuf 53, 24, 94, 25. Très bien. Donc, suivez. Regardez encore ce portefeuille. Il est vide, n'est-ce pas? Suivez très bien avec moi. Je le pose au milieu des génies. Ce sont eux qui ont le plein pouvoir, qui ont tous les pouvoirs. Je le pose. Et voilà. Parce que vous ne pouvez pas voir ces choses opérées. Suivez-moi très bien et vous verrez. La caméra ne bouge plus. La caméra ne bouge plus. C'est comme on doit Le monde d'Endine ou un autre d'Endine, c'est comme on a pianifié au palais. Monsieur le ministre, est-ce vous êtes? Donc, je vais très attentivement. Si, peu importe celui qui vous, vous contacte ou bien celui que vous contactez, je vous en supplie. Exigez de lui sa pièce d'identité. Sinon, ces cas d'arnaque sont très nombreux dans le, à travers le pays et ça nous fait vraiment souffrir tous. Mais par la grâce des génies, nous allons pouvoir vaincre tous ceux-là qui nous causent différents problèmes et qui font que notre pays est en train d'être sali à l'étranger. Je vous le rappelle toujours, je suis le Grand Maître du Bénin. Je suis au plus de 120, 53, 24, 94, 25 pour tous les problèmes qui touchent à la spiritualité, les retours d'affection, la stérilité, tout, pour avoir, de, avoir une vie comblée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, si tu as de l'argent, que tu n'as pas la santé ou que tu n'as pas une bonne famille, tu n'es pas heureux. Et dans tous ces différents domaines, j'interviens. C'est vrai que je fais ce travail depuis près de 37 ans aujourd'hui et je peux vous assurer que tous ceux qui ont eu affaire à moi, ont quand même eu satisfaction et ont eu ce qu'ils voulaient. Les incantations sont finies et devant vous, je vais prendre ce portefeuille-là et vous allez voir la malice s'opérer car c'est comme cela que nous nous faisons. Et c'est comme ça que vous devez exiger que tout le monde fasse pour ne plus tomber dans de mauvais coups et vous faire Dada Ndada Yaochaela. C'est la mère des familles, la mère des enfants. Vous qui avez des problèmes pour avoir des enfants, contactez-moi. Vous qui avez des problèmes dans vos témoins, contactez-moi. Vous voulez que vos affaires prospèrent, contactez-moi. Peu importe le problème que vous avez, contactez-moi et vous verrez. comment on doit dit. Regardez que, que la caméra ne bouge plus. Regardez-moi très attentivement et vous verrez comment les choses vont se passer maintenant devant vous. Regardez. Qu'est-ce que vous constatez dans ce portefeuille-là? C'est le même, je n'ai pas changé de portefeuille. La vidéo, il n'y a pas eu de pause. Voilà. Je vous ai dit, c'est le même mec du Bénin. Je suis au plus 229, 53, 24, 94, 25. Que les génies vous accompagnent. Que la à la grâce, j'aille sur vous. Je vous remercie et à la prochaine.